Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai perdu 20 700 euros en moins de 3 ans grâce à un immeuble de rapport que j'ai acheté, voilà, donc je l'ai revendu, c'est comme ça que je sais que j'ai une perte exacte d'un peu plus de 20 000 euros, donc je vais t'expliquer dans cette vidéo ce que j'ai réussi dans cet investissement et puis ce qui a pas marché, parce que pas forcément hein, quand on, on se prend une perte, une bonne claque de 20 000 balles dans la, dans la figure, et eh bien c'est qu'il y a des choses que j'ai mal faites, et donc c'est le moment en fait de tirer les leçons de cette expérience, de cette mauvaise expérience dans un immeuble de investissement dans un immeuble de rapport et pour que tu ne reproduises pas les mêmes erreurs donc si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout tu verras il y aura une tonne de conseils euh, que je vais te donner euh, tirés, de, tirés de mon expérience et qui vont te faire gagner si tu investis dans les immeuble de rapport de l'argent ou au contraire éviter d'en perdre soit en investissement pas dans un immeuble de rapport et en choisissant autre chose ou bah, en le faisant bien en tout cas mieux que moi alors on va commencer euh, par voir quelles sont les raisons d'investir dans un immeuble ensuite on verra quels sont les risques qui sont propres à ce type d'investissement parce que pas bah, forcément c'est risqué euh, d'investissement, d'y risque, hein, des revenus, mes risques. On verra quelles sont les erreurs à ne pas commettre, hein, aussi bien quand on achète, quand on loue et quand on vend, parce que je suis passé par euh, ces trois étapes en trois ans. Puis je te donnerai tout au long de la vidéo, on va dire, mes, mes, mes meilleurs conseils pour que euh, bah, tu puisses te muscler ton jeu euh, d'investisseur immobilier et que tu puisses faire les choses euh, vraiment correctement. J'ai été propriétaire de cet immeuble à convoi au rez-de-chaussée, euh, en plein centre-ville d'une ville de 9000 habitants. Euh, J'ai été pendant 3 ans, de janvier 2015 à janvier euh, 2018. Alors, pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo bah, deux ans plus tard, deux ans après la revente eh Déjà parce que en fait ça a déchaîné chez, en moi des de, de, de, de émotions très négatives, d'accord j'étais malheureux avec cet immeuble-là, j'étais anxieux, euh, j'ai ouais, eu du regret, j'ai eu toute une palette d'émotions en fait qui n'étaient qui euh, pas saines, enfin, en tout cas qui ne me plaisent pas. Et Enfin, euh, si c'était sain de les avoir, mais on va dire que ce n'était pas, euh, pas bien agréable et donc j'ai eu besoin on va dire, de, de laisser couler de l'eau sous les ponts. Et, euh, de, de guérir un petit peu pour euh, voilà, pouvoir en parler publiquement euh, avec moins d'émotion, du coup avec du recul, euh, mais aussi peut-être une mémoire défaillante, il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire ou que j'ai vécu différemment à l'époque. Bref, voilà il y a du bon, il y a du moins bon à tourner plus tard, mais en tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle euh, Julien Bédoué, j'ai voilà, une chaîne YouTube euh, et un site internet qui s'appelle parkinggarage.fr euh, qui se base en fait sur mon expertise. Alors, mon humble expertise parce que je suis aujourd'hui je suis propriétaire de 234 garages que j'ai acheté en, en, en 7 ans euh, et je suis aussi conseiller en gestion de patrimoine, donc spécialisé dans tout ce qui est création de SCI, SAS, bref de sociétés pour investir. Donc, voilà, Je m'y connais un petit peu dans les parkings et les garages et aussi dans les SCI, dans les, les immeubles de rapport, c'était complètement nouveau pour moi. Euh, et donc, avant de te raconter cette histoire, je voulais déjà remercier les 83 personnes qui ont pris le temps de répondre à tout le, le petit sondage que j'ai envoyé qui m'ont permis de construire cette vidéo-là. et est, je pense qu'elle est, elle est bien meilleure depuis que vous avez apporté votre pierre à l'édifice que si je l'avais faite tout seul dans mon coin. Et puis je voulais aussi, pendant qu'on y ait dans les remerciements, remercier Sylvain, qui est l'investisseur qui a racheté mon immeuble. Euh, voilà, donc euh, Sylvain, on, on s'entend bien. Euh, je vais te raconter pourquoi et de la manière, on va dire, dont je lui ai vendu l'immeuble, euh, qui était pour moi beaucoup plus correct que la manière dont on me l'a vendu. Et euh, voilà, j'assure aussi le service à vente auprès de Sylvain, parce que quand tu achètes un immeuble ou un bien immobilier, et eh bien souvent, en fait, tu as quand même des questions à poser à l'ancien propriétaire, savoir où se trouve tes quel truc, quelle était la relation avec tes locataires, des numéros de téléphone, des contacts d'artisans, enfin, il y a quand même plein de choses dont on a besoin euh, voilà, de, de savoir. Et donc bah, du coup j'assure le, le SAV avec plaisir avec Sylvain. Et puis il me donne des petites nouvelles, des travaux qu'il a fait, etc. on m'envoie des photos. Enfin, voilà, c'est une, une bonne relation euh, d'anciens de, de, vendeurs à, à nouvel nouveau, nouveau investisseur. Alors pour quelles raisons investir dans un immeuble Eh bien, euh, les raisons j'ai eu dans le sondage sont à peu près les mêmes que j'ai eu moi quand j'ai investi et je pense que c'est aussi celle qui te motive. Pour acheter un immeuble alors déjà c'est on reste dans la catégorie de l'immobilier on achète de la pierre on achète une valeur sûre on veut un investissement qui soit palpable avec des locataires que si on a un petit souci dedans euh, ben bah voilà on peut aller à un souci de boulot ou quoi que ce soit on se retrouve toujours avec quelque chose dans lequel on peut vivre on a sur la tête d'accord on reste dans cette catégorie là de l'immobilier c'est extrêmement important on n'est pas sur des produits financiers de type action obligation etc ou de l'or leur... Pourquoi est-ce qu'on achètera un immeuble et pas des appartements ou une petite maison Eh bien, tout simplement pour bénéficier d'un prix de gros, puisque à partir du moment où tu achètes 3, 4, 5, 10 appartements d'un coup, eh bien, le prix n'est pas du tout le même par rapport à quelqu'un qui achèterait un seul appartement. On a une décote, d'accord, qui, est, qui est, voilà, est quelque chose qui est assez commun. On peut acheter avec 10, 15, moins 20% de prix au mètre carré que si tu achetais un appart dans le même immeuble. C'est le prix de gros. Et Donc forcément, ce prix de gros, cette diminution, eh bien, ça va nous permettre en fait, d'augmenter le rendement. Puisque bah, voilà, le, le, le loyer de l'appartement, tu vas pouvoir le louer plus cher. Hein, tu n'en achètes 10 ou tu n'en achètes qu'un seul. C'est n'est pas ça qui va faire que tu vas augmenter la valeur locative. Par contre, bah forcément, l'autre côté de la balance du calcul de rendement, c'est les rentrées d'argent et le montant investi. Donc forcément, si tu fais baisser le montant investi et que tu gardes les loyers égaux, et eh bien ça fait doper ton rendement. Tu vas aussi avoir une hausse du cash flow. Le cash flow c'est bah voilà, les rentrées d'argent, euh, les sorties, et puis on voit si ça s'équilibre à la fin de l'année. Euh, forcément, quand tu achètes en gros, tu payes les frais de notaire, tu en payes un petit peu moins, euh, les frais de dossier de bancaire ou d'agence, etc. tu les payes qu'une fois, donc ça permet de, de répartir tous les frais fixes, on va dire, qui sont liés à un achat euh, sur plusieurs appartements, d'accord euh, et puis comme bah, on achète aussi plus gros on, on met plus d'investissement c'est beaucoup plus facile de, de, de sortir du cash flow positif sur des, euh, des appartements enfin, sur des immeubles à 200, 300 400 000 euros que sur un petit appart à 70 000 comme ça, enfin, je l'ai vérifié dans tous mes calculs. Donc, c'est aussi un intérêt d'aller dans, dans les immeubles. Et puis, bah, quitte à acheter gros, c'est aussi, et ce que vous m'avez répondu, et ce que moi je souhaitais, c'est d'accélérer dans la création de son patrimoine. Pour soit devenir libre financièrement, devenir rentier, ou juste bah, mettre de l'argent de côté pour sa retraite, ou capitaliser pour payer les études des enfants, ou se payer une semaine en plus de vacances par an. Peu importe les motivations. Et à un moment, on est tous là. Et si tu regardes cette vidéo, c'est aussi parce que tu veux t'enrichir grâce à l'immobilier. Donc, acheter quelque chose de gros, d'accord Investir 200, 300, 400 000 euros, forcément ça te fait aller beaucoup plus vite que si tu investis que 50 000 euros, Donc ça, c'est très très important. Et puis, bah, on le fait à crédit. Hein Donc forcément, plus tu investis massivement et plus tu mets de dettes dans tes investissements et plus le rendement se retrouve dopé aussi, d'accord Raison évidente aussi d'acheter un immeuble et pas un appartement, c'est d'éviter les copropriétés et les grosses réunions de copropriétaires. D'accord, ça C'est ressorti dans le sondage, ça, ça fait partie aussi des trucs qui moi me euh, m'embête quand j'investis, j'aime bien être tout seul chez moi, euh, je prends euh, certes tous les risques, D'accord, mais au moins euh, si je veux faire des travaux, je les fais, J'ai pas besoin de convaincre un tel ou un tel de qui est majoritaire dans la copro ou qui est copain avec le président du syndic ou je sais pas quoi, il n'y a pas de jeu de politique, de pouvoir, etc. Tu es tout seul chez toi. D'accord, donc ça c'est super, ça permet de maîtriser on va dire, les, les travaux, de, les, de maîtriser le timing, enfin bref, du, et puis bah de ne pas perdre de temps non plus avec tout ça. Et puis, cinquième bonne raison d'acheter un, un immeuble, hein, c est, c est, ce sont les économies d'échelle aussi bien l'achat, on l'a vu hein, sur les frais de notaire, sur euh, le, le temps à passer, parce que bah, si tu achètes quatre appartements dans un immeuble, bah, tu, tu fais que une visite pour les quatre, alors que si tu dois acheter quatre appartements dans la même année, bah, pour acheter dans des immeubles différents, ça veut dire quatre réunions de copro, ça veut dire quatre visites, quatre dossiers bancaires, quatre fois chaîne notaire, enfin bon, voilà, ça fait beaucoup beaucoup de quatre fois les frais d'agence, bon, on, est, on est vraiment sur des sur des, des économies d'échelle à l'achat, puis on se dit qu'aussi à la location. On va y passer moins de temps, parce que bah, si on se déplace euh, dans, dans l'immeuble, bah, on voit un locataire, on voit un artisan, on voit un deuxième locataire, on, on, on change une ampoule, on fait… Voilà, bref, on ne se déplace pas que pour un seul appartement, alors que si alors, en général les quatre appartements, euh, on ne les achète pas forcément dans la même ville, dans le même immeuble, bref, ça, on, on perd un petit peu plus de temps. Donc ça, c ce sont des arguments très très rationnels, et puis on va voir que les risques qu'on prend quand on achète un immeuble, ils sont tout aussi rationnels, ils sont tout aussi réels. Et… Ben je me suis aperçu en montant le diapo que ben ce sont les mêmes, c'est la même pièce, c'est juste une phase différente, d'accord C'est souvent, ben en fait, ce qui est un avantage, c'est aussi un inconvénient, d'accord Ce n'est pas tout blanc ou tout noir, ben c'est gris, d'accord Il y a des, des bons côtés, des moins bons côtés à acheter un immeuble. Si on t'offre plus de rendement, plus de rendement, d'accord On dit, ben voilà, tu achètes un immeuble, et puis puis, bah, euh, le rendement standard de l'immeuble, on va dire, c'est 7% net de charge. Et puis, bah, euh, un appart, euh, plus, plus dans la même rue, etc., ce ne serait que 6. Pourquoi il y a un point d'écart bah, Tout simplement parce que tu, euh, à chaque fois que tu investis et qu'on te donne du rendement, c'est qu'il y a plus de risque. Plus de rendement, c'est souvent égal à plus de risque. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est souvent comme ça. Et donc, forcément, bah, le fait d'acheter gros, d'investir plus, eh bien, on, on va te demander un peu plus de rendement. Pourquoi Parce que bah, déjà il y a un problème liquidité. Vendre un immeuble, c'est beaucoup moins facile que vendre une maison ou un appartement. Et, euh, et vendre un appartement et euh, un, une maison, c'est encore moins facile que de vendre un parking ou un garage, parce que les montants, déjà en jeu, sont vachement plus importants. Plus ce que tu as à vendre, c'est cher et plus c'est difficile à vendre, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent l'acheter. Donc, on a cet effet prix qui fait que bah, c'est plus dur à vendre. Et puis, on a cet, un, un effet aussi d'expertise, c'est-à-dire qu'il y a un moment... Quand on achète, enfin quand on vend un immeuble, bah on ne s'adresse pas à tout le monde. Quand tu vends un appartement, tu peux le vendre en tant que résidence principale, tu peux le vendre pour un premier investissement immobilier. Quand on vend un immeuble, bah on va se retrouver avec des gens qui, sans doute, ont un petit peu plus de bouteilles dans la vie parce qu'ils sont plus âgés ou parce qu'ils ont fait plus d'investissements. Bref, ça va être plus difficile à vendre. Et donc, c'est pour cette raison-là, principalement, on offre un petit peu plus de rendement. Les enjeux sont plus importants, d'accord Les enjeux de gains, mais aussi les enjeux de perte. Parce que eh bien, euh, quand on a quatre appartements, qu'on est propriétaire, donc des quatre appartements, on est responsable de tout ce qu'il y a dans les surfaces des appartements, mais ça, comme dans n'importe quelle propriété, ça ne change rien. Par contre, tu es responsable de tous les communs, de toutes les fondations, de toute la toiture, de toutes les façades, de tout le système de chauffage, bref. Tu es seul maître à bord, mais tu dois assumer tout ça. Et donc forcément, tu multiplies le nombre de dérapages possibles, avec le nombre d'appartements, avec, le nombre de, euh, avec euh, les parties communes, d'accord Et puis, bah, c'est des rapages financiers. Ils sont plus nombreux, mais ils sont aussi plus graves, puisque bah, dans une copropriété où bah, on serait plusieurs à se partager euh, une rénovation de toiture, et toi, tu paierais ta petite cote-part, et tu n'aurais pas à choisir les artisans, tu n'aurais pas de temps à y passer, il y aurait un syndic des copropri copropriétaires qui bosseraient pour toi, d'accord Donc, certes, tu, tu les payes, mais c'est du temps aussi que tu n'as pas à passer. Là, tu vas y passer du temps, et tu vas assumer 100%, des travaux, puisque tu es seul propriétaire, d'accord. donc c'est beaucoup plus risqué, on va plus vite hein, tout seul, mais on prend aussi beaucoup plus de risques. Et puis bah, les économies d'échelle, ça peut être aussi une concentration des problèmes, parce que bah, forcément si tu as les quatre appartements dans le même immeuble et que le quartier se casse sa figure parce que, je ne sais pas, il y a, y a des bars qui ouvrent, ou il euh, y a euh, une sortie d'autoroute, ou il y a une rocade qui passe, enfin, peu importe ce qui peut se passer en, en termes de politique urbaine machin, où tu n'as pas prévu et le quartier devient tes emplacements géographiquement, ils ne sont pas diversifiés, d'accord Donc forcément, c'est tous les quatre appartements d'un coup qui perdent de la valeur. Quatre appartements euh, séparés hors immeuble, déjà, ça va être très très rare qu'ils soient dans la même copro. Ça sera rare qu'ils soient dans le même quartier et encore plus rare qu'ils soient dans la même ville, d'accord Donc forcément, ça te donne une espèce de diversification géographique qui naturellement moi, me séduit en tant qu'investisseur. J'aimerais pas avoir qu'un seul lot de garage au même endroit. Je préfère avoir 5-6 lots de garage répartis sur tout l'ouest de la France. Je suis vachement mieux à l'aise avec ça parce que je ne sais pas quelle ville dans 20 ans vaudra combien, etc. J'en ai aucune idée. Je ne suis pas devin, comme tout le monde. Et puis, euh, quand on parle de concentration des problèmes, c'est aussi concentration des, lo des, des locataires et des locations indépendantes. Hein. J'ai mis voilà, un nid de serpent, mais euh, tu, tu verras qu'il y avait deux locataires, deux nanas dans, dans le duplex du rez-de-chaussée, qui m'ont cassé les pieds pendant toute la durée dans laquelle j'étais propriétaire. Et, et, et elles ont cassé les, mes pieds, elles ont cassé les pieds des locataires du premier, du deuxième, et euh, bah, ça a créé des fictions, des choses que j'ai dû régler, euh, qui m'ont euh, cassé les pieds, qui m'ont fait perdre du temps. Et c'est des personnes que j'avais pas du tout. C'était pas du tout agréable. Et il y a des, des, des, des gens qui m'ont raconté, des investisseurs qui avaient des, des, des problèmes avec certains locataires, qui te foutaient un bordel monstre dans, dans l'immeuble qui devenait insalubre et un D'accord, parce que euh, bah, c'était juste des cas sociaux qui faisaient un, un bordel pas possible. Donc, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir tout au même endroit Bah oui, non, mais c'est un risque supplémentaire, et c'est pour ça que investir dans un immeuble c'est bien plus rentable que dans un appartement parce que tu prends beaucoup plus de risques. D'accord C'est très bien, hein. j'ai rien contre prendre des risques, au contraire, je suis investisseur immobilier, je prends des risques tous les jours, mais il faut que tu en sois conscient. Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien, j'ai aucun jugement de valeur là-dessus, je tiens juste à te faire part de mon expérience et à ce que tu sois conscient que c'est plus rentable, mais parce que c'est plus risqué, tout simplement. Alors maintenant, on va voir toutes les bêtises que j'ai pu commettre, aussi bien lors de l'achat, lors de la location et lors de la revente. D'accord, Je vais tout te raconter et euh, surtout donner des conseils euh, en partageant mes erreurs, en dire, voilà, ça j'ai bien fait. Fait comme ça, ça j'ai mal fait. Bah, fait plutôt comme ça, ce sera plus plus plus sympa. Alors, on va commencer par la première partie, la partie achat, où je vais te présenter euh, bah, les erreurs que j'ai commises, l'investissement que j'ai fait, euh, les choses qui sont bien passées et ceux qui sont moins bien passés. Alors, quand on achète des immeubles, euh, sans sans s, pardon pour la faute d'orthographe, quand on achète des immeubles, eh bien, euh, il faut les étudier sur tous les angles, d'accord Aussi bien l'aspect financier, mais l'aspect technique, l'aspect euh, enfin tous les aspects, quoi, les aspects humains. Et être au clair sur ce qu'on cherche. C'est-à-dire que mon objectif, personnellement, c'était de trouver un bien rénové. Parce que pour un premier investissement dans l'immobilier d'habitation, je ne voulais pas avoir affaire aux artisans. Alors certes, ça me coupait d'un contrôle des travaux, je n'avais pas le choix des artisans, je n'avais pas le choix des matériaux, je n'avais pas le choix de la rénovation. Mais à partir du moment où je trouvais un bien rénové qui me convenait en termes de déco, de design, de machin, de qualité, eh bien pourquoi pas On y allait. Ça m'évitait de perdre du temps. Parce que bah, à l'époque, j'étais pas papa. Maintenant je le suis et mon temps a repris encore plus de valeur depuis que je suis papa. Mais bon, à l'époque j'avais un petit peu plus de temps, mais euh, bon, on a tous mes activités et je préfère aller jouer au tennis que euh, d'aller euh, faire des travaux dans un, dans, dans un Alors, immeuble. Alors, l'immeuble, voici. Donc, je l'ai acheté 170 000 euros, frais de notaire inclus, avec un rendement. Euh, potentiel un petit peu plus de 9% brut et il était rénové. Et bon, voilà. Je ne sais pas si c'est un bon, un moyen, un mauvais investissement, moi je pense que c'est un investissement plutôt moyen, euh, pas excellent, ça c'est sûr, parce que j'ai perdu de l'argent en le vendant au bout de 3 ans, mais en tout cas c'était pas non plus un mauvais investissement parce que bah, j'ai pu le revendre à quelqu'un qui en est très content de plus. Alors, il était composé de la manière suivante, c'est-à-dire que sur le rez-de-chaussée euh, façade, comme on voit là, là, où il y a la, la porte euh, blanche et le store, c'est un ancien commerce avec un T2 euh, de à peu près 30 mètres carrés. Et puis, on rentre par la porte euh, verte, qu'on euh, qu ne voit pas trop, qui euh, nous amène dans une petite ruelle où euh, on, on entre dans l'immeuble avec un, un, un T2 en duplex et euh, au-dessus euh, deux T3 de 50 mètres carrés chacun. Donc avec des loyers aux alentours de 250 euros pour les T2 et puis bah, plutôt 330-350 pour les T3. Voici une petite image du, du premier T2, donc qui est en rez-de-chaussée côté, euh, côté court, qui était euh, loué 250 à l'époque. Moi j'ai réussi à louer 290 sans trop de soucis. Et puis ça, c'est une photo du T3, donc voilà, on, on voit, bon, voilà, c'est meublé, mais euh, c'était des appartements qui, sont, qui étaient nus, donc avec des roulants électriques, petite kitchenette, mais sans, sans chauffage, juste un évier, quelques placards, et, euh, et c'est parti quoi. Alors. Première erreur que, que j'ai faite, mais j'en étais pas conscient à l'époque, euh, même si je savais qu'il fallait que je calcule mon rendement, eh bien j'ai sous-estimé mes charges. Alors si on regarde un petit peu dans le détail, j'en avais pour 170 000 euros d'investissement que j'ai financé à 20 ans sur 20 ans à crédit, euh, voilà en négociant mes frais de dossier, en négociant tout, tout bien, euh, ce qui fait que j'avais une mensualité d'à peu près 900 euros. D'accord 900 euros ça me convenait parce que potentiellement euh, les loyers. Une fois que tout était... Euh, voilà, je pensais que je pouvais louer 30 à 40 euros chaque appart en plus, d'accord Et donc potentiellement, je pouvais arriver à peu près à 16 000 euros de, de loyer par an, sans vacances locatives, si tout se passait bien, d'accord euh, Au final, je suis jamais arrivé à avoir des années sans, des années sans vacances locatives, d'accord Pour différentes raisons, mais on, on viendra. Donc le rendement déjà potentiel de 9,2%, c'était un rendement avec loyer revisité et sans vacances locatives, donc forcément j'étais en-dessous de ces objectifs-là et dans la réalité je tournais plutôt autour de 13 à 14 000 euros de loyer et pas à, à, pas proche de 16 000. La taxe foncière, il n'y a pas eu de surprise, c'était 900 balles, l'assurance il y avait pas de surprise, c'était 350, et là où il y avait eu surprises surprise, c'était sur les frais fixes, c'est-à-dire que j'avais budgété à peu près 1 000 euros de Frais fixes tous les ans pour remplacer tel truc ou machin, et en fait, au final, c'est ce budget là qui a explosé. Et donc, le rendement net de charge autour de 8% que j'avais prévu, et eh bien en fait, on n'y était pas du tout, et c'est pour ça que ça, ça s'est cassé la figure. Euh, si on regarde un petit peu, donc ça, c'est extrait de renta SCI qui est mon, mon calculateur que j'ai développé pour euh, voilà, comparer euh, si je dois choisir une SCI à l'IR et une SCI à, à l'IS, et puis bah, de, de voir la qualité des investissements que je fais, est-ce que euh, j'y vais, j'y vais pas. Quoi. Et donc, euh, dans la seconde là sur la première page, on les données et euh, les dernières lignes qu'on voit tout en bas, on a les autofinancements euh, mensuels euh, avec tous les tous les mensualités, les loyers, les charges, les impôts. D'accord, et on voit que dans le régime des particuliers, on n'est pas en autofinancement, on devrait débourser 41 euros par mois, euh, tout euh, voilà pendant 10 ans pour arriver à un autofinancement. Alors que en SILIS, on voit bien que là on est en, en positif, c'est à dire qu'on a un, un petit bénéfice de 100 euros tous les mois, donc ça laisse à peu près 1200 1300 euros à à l'année pour les dérapages, sauf qu'on verra que les dérapages, moi ça a dérapé bien au-delà, ce qui fait que bah, je n'étais pas en taux financement du tout sur cet investissement-là parce qu'il a fallu que je fasse des travaux. Alors déjà, premier conseil, et c'est sans doute le plus important, c'est de jamais prendre le risque de te mettre dans une faillite personnelle, c'est-à-dire qu'il faut toujours que tu aies la possibilité de t'y retrouver financièrement, et pour moi, le, le risque de, sur cet investissement maximum que je pouvais supporter, c'était 200 000 euros. D'accord, ça correspondait. Après, en euh, enfin, termes de financement, à peu près 1000 euros de loyer par d'emprunt de, par mois. Et euh, bah voilà, je me dis, bah, s'il y a un, deux apparts que je joue pas, est-ce que je peux me permettre de tenir un an ou deux s'il y a des travaux, machin, euh, des trucs pour euh, et, et éviter de me mettre en faillite et de, de, mettre, de voir tout mon cash euh, partir dans le projet, et puis derrière de devoir revendre très très rapidement parce que bah, je risque de, de, de perdre tout tout mon argent. donc ça c'est le premier truc. N'achète pas trop gros fais attention à te fixer une enveloppe maximum qui, euh, voilà, euh, si euh, jamais tu perds la moitié de tes revenus sur ce truc-là, te dire, bah, voilà, euh, combien de temps je peux tenir Est-ce que je peux tenir 2, 3, 4, 5 ans Si je dois payer une trajectoire en plus euh, avec deux logements qui ne se foutent pas parce qu'ils sont en parce qu'il y a eu de, de, de la flotte dedans, est-ce que ça tient D'accord Tu dois vraiment se poser ces questions-là, c'est très très important pour ton bien-être mental, pour ta sécurité financière. Et pour être tranquille, je me suis fait aider, on va dire, d'un investisseur qui, qui était, qui, était euh, qui avait fait les choses avant moi. Voilà, je te présente Étienne Brois. Euh, C'est un copain depuis euh, maintenant 2013, l'année où je l'ai rencontré. Et il habite à côté d'Angers, donc pas très loin, donc on se voit régulièrement. Et Étienne, euh, en fait, avait un blog euh, qui s'appelle indépendancefinancière.fr où euh, il racontait ses histoires euh, d'immeubles de rapport. Il en avait quatre à l'époque, et puis bah, moi, je, je débutais tout juste avec mon petit site de parkinggarage.fr. Et je me dis, bah, je vais aller prendre des conseils chez Etienne. Donc, s'il veut bien me rencontrer, ce sera avec plaisir. Donc, je lui envoie un petit mail sympa et tout. Il me dit, oui, viens prendre le café. Donc, on se rencontre. Et euh, bon on discute de ses investissements, tout ça. Et au final, euh, on discute aussi business. Et parce que moi, j'allais prendre des conseils, parce que je pensais qu'en termes de vente de formation sur Internet, il était avant moi. Et puis en fait, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais à peu près 20 fois plus de chiffre d'affaires que lui. Et donc il me dit bah, Julien, tu ne veux pas m'aider à créer mes formations et puis euh, m'aider aussi à les vendre Donc on a bossé pendant euh, voilà, quelques années ensemble. Euh, je l'ai aidé à créer ses formations et notamment des formations, une formation pour acheter des immeubles de rapport. Et donc ça correspondait à peu près au moment où euh, moi je commençais à acheter mon immeuble. Donc euh, je l'avais sous la main à quelqu'un d'expérience. Dès que j'avais une question, dès que je faisais une visite, dès que j'avais un doute, euh, voilà, il venait m'aider. Donc on avait, on avait visité deux, deux immeubles ensemble, des immeubles où je voulais me positionner. Il y en a il m'avait dit bah non, ça c'est pas la peine, tu vas t'emmerder avec ça, ça, ça, ça, ça. Et puis bah, il avait été aussi visiter l'immeuble que j'ai acheté. Et donc ça c'est sa formation. Investir dans l'immobilier Corps Pro c'est la formation qu'on a créée ensemble. Et donc forcément j'avais accès à euh, des, des, des bons conseils. Quoi. Et ça, ça notamment ça m'a permis de lever la peur de pas louer. Parce que bah forcément quand tu achètes un immeuble, si tu te retrouves avec de la vacance locative parce que t'arrives pas à louer, c'est euh, vraiment beaucoup de pertes. Alors moi, je n'ai pas perdu des dizaines de milliers d'euros, mais tous les ans, je perdais peut-être 1000 euros ou 2000 euros parce que je n'arrivais pas à louer assez rapidement. Je n'arrivais pas avec les périodes de préavis, etc., à m'en sortir. Donc, par contre, là où je m'étais pas planté, c'était sur l'étude de marché local. C'est-à-dire qu'il y avait de la demande locative, ça c'était clair et net, et sur les prix de location, et eh bien, l'ancien propriétaire louait moins cher que les prix du marché. Donc ça, j'étais plutôt bon là-dessus, et moi je t'engage vraiment à bien, bien étudier tout ça. Euh, donc d'étudier ta zone de Chardy, notamment. l'immeuble il, il se situe à Chemillé, c'est entre Angers et Cholet Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Grand Ouest on est à 1 heure de Nantes donc on est loin du bassin d'emploi mais Chemillé c'est quand même une commune dynamique de 9000 habitants euh, au bord de l'autoroute avec une voie ferrée qui va aussi bien à Angers qu'à Cholet euh, où il y a quand même du boulot et ça c'était très très important. Il euh, y, y, y a du commerce hein, un petit peu en centre-ville, c'est pas tout mort. Enfin voilà, c'est quand même une commune assez dynamique. Et c'est aussi pour ça que voilà, à la revente, ça n'a pas non plus été extrêmement compliqué à revendre. Par contre, ce qui serait extrêmement compliqué, c'est de trouver un emplacement qui soit très très mauvais. Là, ce que je vais regarder, c'était l'accès des transports. Donc, je te parle d'autoroute, je te parle d'accès routier, je te parle d'accès ferroviaire, je t'ai parlé du bassin d'emploi. Je t'ai parlé aussi d éventuellement d'un environnement gênant, là on est en plein centre-ville, dans une rue qui n'est pas passante, donc il n'y a pas de problème, de. il y a les cloches, c'est à peu près le seul, la seule nuance sonore, mais on n'a pas de nuisance de poubelles, de choses comme ça, il y a juste un restaurant, mais c'est un restaurant familial et plutôt le midi, le soir c'est très calme, c'est une crêperie, il n'y avait pas de terrasse à l'époque où j'ai acheté, donc voilà, c'était bien, distance domicile 40 minutes, 30 minutes si je prends l'autoroute, donc on n'était vraiment pas bien et puis bah, la demande locative était présente. Donc toi, moi je t'invite déjà à ces 5 critères-là à faire extrêmement attention parce que c'est ça qui va déterminer la qualité de ton emplacement. Et puis on m'avait conseillé aussi de prendre des surfaces plus grandes que des studios, plutôt d'aller vers du T2, du T3 pour éviter le turnover. Alors, toutes chose égale par ailleurs, moi je me suis retrouvé avec euh, des, des changements de locataires tout le temps. J'ai allé tous les 6 mois, j'avais un locataire qui partait. Euh, donc euh, avant tout le temps turnover, j'avais calculé, c'était 29% par an, quand les garages je suis plutôt à 11-12% de temps de par an, d'accord Donc euh, c'est beaucoup, beaucoup plus de, de visites, d'état de, des lieux, beaucoup plus de départs en fait, euh, qui était dû, je pense en fait, à euh, voilà, une qualité des, des appartements qui ne plaisait pas forcément à tout le monde. Dans tous les cas, quand tu achètes, c'est le moment en fait, d'identifier les gros problèmes. Et quand on parle de gros problèmes, on parle des gros travaux, parce que tout le monde a peur en fait, de se retrouver avec des problèmes de toiture, des problèmes de fondation, des problèmes électriques. Donc il faut absolument faire l'inspecteur, hein, tu fais Colombo quand tu visites, on s'attache aussi bien à regarder les locataires, l'aspect financier, mais on s'attache aussi et surtout à l'aspect technique. Une fois que l'emplacement euh, c'est validé. On regarde le technique, d'accord On regarde les surfaces d'appartement, on regarde euh, si euh, c'est raccordé à l'égout, si les fondations sont bonnes, si on n'a pas de fissures dans les murs, si la toiture elle est ok, si l'électricité c'est ok. Donc moi j'avais la chance d'avoir quelque chose de rénové, donc l'électricité c'était impeccable, les fondations il n'y avait pas de problème structurel ni quoi que ce soit, l'évacuation c'était un petit peu moins vrai, mais ça j'ai pas pu le vérifier, enfin, en tout cas c'était raccordé au, tout à l'égout au réseau, il n'y avait pas de soucis, mais c'était plus l'évacuation des chiottes individuelles, des douches où j'ai eu des soucis, on y reviendra, et puis la toiture, euh, bah allez, ça, ça a tenu, et puis bah, on, pendant la vente, en fait on s'est aperçu qu'il y avait des, des soucis de toiture. Donc ça a tenu deux hivers, puis bah, le troisième hiver, pouf surprise, euh, ouais. soucis de toiture. Alors, euh, sur cet aspect euh, technique, et là où j'ai fait une erreur, c'est que les immeubles, j'en ai visité, je pense, 7, 8, euh, 10, 12 maximum, d'accord euh, Certains avec Étienne qui m'a aidé, euh, la plupart tout seul. Et je pense que si j'avais visité une vingtaine d'immeubles en plus, eh bien, j'aurais sans doute trouvé mieux que ce que j'ai acheté. Et ça, c'est un petit conseil. Faut pas hésiter en fait à apprendre sur le tas. Il y a des formations sur internet, c'est très très bien et, et c'est très complémentaire aux visites terrain. Mais faire que de l'internet ou que du terrain pour moi, c'est pas la bonne solution. D'accord, parce il faut un mix des deux. Moi, j'avais les formations internet, j'avais accès à Etienne, j'avais accès à un autre réseau d'investisseurs parce que bah, voilà, dans mes je forme des investisseurs dans les parkings et les garages, mais j'aide aussi les gens à créer des SCI. Et les SCI sont très utilisés dans les immeubles de rapport. Donc, dans mon réseau, j'ai des investisseurs qui ont des immeubles de rapport à qui j'ai pu discuter aussi bien quand j'ai acheté que quand j'étais en location et pour revendre. D'accord, j'ai des gens qui sont vachement plus intelligents que moi en client et euh, qui me donnent des idées qui sont euh, extrêmement intelligentes. Et donc ça c'est l'idée idée que, pour moi qui, qui est très très importante pour toi, c'est de visiter entre 20 et 30 immeubles avant d'acheter ton premier immeuble. Autre astuce que je voulais te donner et que j'ai évité de, de faire et peut-être que ça m'aurait évité de. De, des, des ennuis par la suite, c'est de demander en fait, quand tu visites au, quand tu fais les visites, tu discutes avec les locataires quand ils sont présents et tu leur dis, bah voilà, moi je vais peut-être acheter cet immeuble-là, c'est le moment en fait de me dire, de faire votre liste au Père Noël. Vous me dites ce que, ce que vous aimeriez comme travaux, après moi je vous dis, je fais, je fais pas, mais en tout cas c'est le moment de le dire. Si vous ne me le dites pas maintenant, quand je serai propriétaire, ce sera trop tard. Et donc toi, ça te permet en fait de lister tous les défauts, tous les travaux potentiels que tu pourrais avoir dans un immeuble et ça moi je ne l'ai pas fait, et donc je suis passé à côté, sans doute, des rénovations de salles de bain et de cuisine qui m'ont fait déraper en termes de budget. Et puis j'aurais dû me méfier, mais le vendeur en fait, euh, c'était un, un ancien d'accord, qui vendait des, des trucs je ne sais plus quoi sur les marchés, alors pas des fruits et légumes, mais plutôt des accessoires, des bouillies, des, des fringues, des choses comme ça, et euh, c'était un très très bon vendeur, et je me suis fait un petit peu, je pense, manipuler par lui, on y reviendra un petit peu, parce que euh, quand moi j'ai revendu l'immeuble, du coup, j'ai J'étais conscient, j'avais pris conscience euh, des manipulations dans lesquelles j'étais tombé, et donc je voulais pas que le, le futur acheteur bah je voulais pas leur manipuler parce que moi j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas, je, je fuis les emmerdes à, à, à, à, à, voilà très très vite, et donc voilà j'ai tout mis à plat en disant voilà je me suis pense que je me suis fait avoir sur tel point, tel point, tel point. Après voilà, t'es conscient de ça, t'achètes l'immeuble, tu l'achètes pas, mais en tout cas voilà, je, je fais ça. Et donc si quand as un vendeur qui est extrêmement expérimenté par rapport à toi, il faut absolument que tu sois conscient, que tu es en position d'infériorité et que tu peux te faire baiser. Et moi je pense que voilà, j'ai été mauvais acheteur et lui a été bon vendeur. C'était un marchand de tapis et j'ai pas fait gaffe à ça. Et pardon pour tous les marchands de tapis, je veux offenser personne, mais voilà, c'est une expression qui veut ça. Alors quelles sont les erreurs à ne pas commettre à la location Quand j'ai acheté l'immeuble, le lendemain de. Enfin, le jour de la vente. Il euh, y avait un, un appartement euh, qui n'était pas loué, c'était le T3 du haut. Donc euh, voilà, plutôt propre, voilà, tu vois la photo, euh, petite kitchenette, euh, euh, voilà, pas de soucis particuliers, des Vélux, des portes, des volets roulants électriques, enfin, tout, tout, tout était, était correct, et puis je fais une première visite, j'en fais une deuxième, j'en fais une troisième, et, et j'arrive pas à louer. Donc je commence à poser des questions On de la 3, 4, 5 visite, et puis je me rends compte que bah, en fait, ça pêche en termes de finition, il y a des petits trucs où il n'y avait pas de tablette ou de meubles de rangement dans la cuisine, dans les toilettes, dans, le, dans la salle de bain, que ben, le, le compteur électrique était apparent, que ça aurait été bien de mettre un petit rideau. Donc voilà, je fais tous les petits travaux, et puis je, je me rends compte que j'arrive toujours pas à l'eau. Et ça venait principalement du fait qu'il n'y avait pas de cuisine. En fait, j'étais forcé de poser deux cuisines dans, dans les appartements, un T3 et un T2, parce que. Et ben sinon en fait je louais pas et à partir du moment où j'ai fait la cuisine j'ai pu louer correctement à un meilleur loyer j'ai répercuté hein, quelque part le, le prix des cuisines. Hein, le prix des cuisines, ça va coûter 1500-2000 euros. Et sachant que j'ai participé à les poser avec un copain, etc. On est venu, on a fait on a fait le truc. quoi, euh, Donc là, tu vois, la, la cuisine en, en cours de pause. Et puis, bah, c est, c est, ce sont des journées, j'ai passé des journées entières dans les magasins de bricolage, à penser des projets, à discuter avec mes copains de savoir ce qu'il fallait que je choisisse, à aller faire mes, mes listes de courses, d'aller chez Ikea, de revenir, aller chez la Roberlin, machin. Et on oublie toujours les trucs. Et tout ça, parce qu'il fallait que j'imite les frais. Dans mon business plan, il n'était pas prévu que je pose des cuisines. Il n'était prévu non plus que je fasse des, des salles de bain mais j'ai dû les faire donc à un moment bah, quand c'est mal budgété dès le début il faut quand même euh, voilà euh, il faut que je loue parce que sinon j'étais en, en vacances locatives et donc j'avais rien qui rentrait et euh, le T3 là-haut, il était loué 350, bah tu si je ne loue pas pendant 3 mois, c'est 1000 balles. Hein. Donc forcément, une cuisine à 2000, bah je préfère investir les 2000 plutôt que d'avoir une perte sèche de 1000 euros qui perdure parce que je n'arrive pas à trouver des locataires à chaque fois qu'il y en a qui sont là. Donc dans tous les cas, moi je me suis fourvoyé quand j'ai acheté et quand j'ai loué, je me suis rendu compte que j'avais une erreur d'appréciation sur la qualité du logement. Je pensais attirer des locataires euh, voilà d'un pas des cas sociaux, mais euh, voilà, des, des, juste des jeunes qui démarrent dans la, dans la vie euh, avec ou sans copine, qui ont un petit CDI euh, parce qu'ils voilà, ils sont tous juste diplômés, qu'ils ont trouvé un truc dans la région et puis qu'ils vont rester un an ou deux dans l'appart et que ce sera une, une clientèle, hein, parce que mes locataires sont des clients pour moi, bah, qui, qui va être saine et, et appréciable. En fait, je me suis rendu compte que même si je n'étais pas en race campagne, bah, je n'étais pas en ville et que bah, mon rendement, alors certes il venait du fait que ce soit un immeuble, etc. Mais il venait aussi que j'avais des locataires. Euh, j'attirais des locataires qui étaient des cas sociaux quoi ou voilà euh, soit qui avait pas de boulot ou qui bossaient chez McDo à à, à mi temps euh, ou voilà et, et donc j'ai mis un certain temps en fait à à monter un petit peu en gamme grâce aux cuisines, grâce aux, aux salles de bain, grâce à des rafraîchissements divers et variés, mais donc toujours à force de d'huile de, de coude, de temps passé, euh, d'argent, euh, pour monter un petit peu en gamme, mais ça empêche que les cas sociaux des deux filles du Plex, je les ai gardés de 2015 à 2018 et j'ai pas pu m'en débarrasser. Elle euh, bah ne bossait pas, elle vivait que de la caf, hein, bon, c'était juste le, le bordel, je te raconterai hein, le, le, le scie sur le gâteau un petit peu plus tard. Petit conseil sur la sélection des locataires, donc déjà, d'être euh, sûr que quand tu achètes de l'immobilier, de l'appartement, etc., de savoir à peu près à qui tu vas louer, si tu es des étudiants, des personnes âgées, des cas sociaux, etc., que tu sois conscient. Mais plus tu vas aller dans la pampa, plus tu vas avoir des immeubles qui vont être dégradés, etc., et moins ça va se louer à des personnes agréables et à des personnes, on va dire, fortunées. D'accord Donc, plus ça allait, plus j'ai fait une stratégie de monter en gamme, plus j'ai présélectionné mes locataires, grâce à mon réseau, aux investisseurs, etc., conseil d'Etienne et puis d'autres personnes, euh, j'ai eu des échanges de mode pratique et donc je suis monté en gamme. J'ai fait moins de visites qu'au début parce que je sélectionnais plus sur le dossier. Euh, je demandais systématiquement une caution solidaire, sous parents, euh, souvent, parce que si les parents font confiance aux, aux enfants et qu'ils sont prêts à assumer les loyers des enfants, c'est qu'il bah, y a au moins quelqu'un qui leur fait confiance. Moi, quelqu'un qui n'avait pas de caution, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de trouver quelqu'un qui lui fait confiance pour payer ses loyers, je ne vois pas pourquoi moi je ferais confiance à cette personne-là. Et puis je me basais aussi sur la gentillesse. C'est très très important pour moi. Qui... Moi je, suis... je pense que foncièrement voilà, je suis quelqu'un de gentil. Et euh, voilà, les deux filles au rez-de-chaussée, elles n'étaient pas gentilles du tout. Par contre, tous les autres étaient gentils. Ce qui faisait que quand ils avaient des problèmes, ils m'appelaient, ils ne me cassaient pas les pieds. Euh, et ça se réglait en, en bon entendeur. Alors que les deux filles, c'était toujours dans le conflit. Et, et donc j'ai voulu toujours éviter ça. Et je te, je te souhaite cas, voilà, mes conseils pour toi pour éviter ça. Et un autre conseil qu'il faut se rendre compte et dont on ne parle pas souvent, à mon avis, quand on, quand on conseille, des, on dit bah, investir dans l'immobilier, ça rapporte et tout, c'est top. Ouais, mais tu t'engages dans une relation locative de long terme, parce que quand tu achètes de l'immobilier, c'est pour 10, 15, 20, 30 ans, et avec des locataires. Et donc il faut que tu aimes la typologie de locataire avec laquelle tu es. Si tu loues un hangar professionnel, bah, il faut que tu aimes les artisans. Si tu loues euh, un studio meublé à un étudiant, il faut que tu aimes les étudiants. Donc, euh, voilà. Et donc moi, je me suis retrouvé en fait à, à, à ne plus aimer mes locataires et à plus aimer l'immeuble parce que j'avais trop d'ennuis qui me tombait dessus parce que il euh, y avait les deux filles qui me, qui me foutaient le bordel dans l'immeuble, qui ont empoisonné la vie des premiers, des, euh, locataires du premier, du deuxième, parce qu'ils oui, ne voulaient pas sortir les poubelles, parce qu'ils voulaient pas faire le ménage, enfin bref, il y avait plein de trucs. Euh, et donc ça, ça m'a vraiment coûté. D'accord Émotionnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec tout ça. Et puis j'ai eu des surprises, j'ai eu des, des, un locataire, là, le T2 du, du rez-de-chaussée, je rentre dedans. Le mec est parti sans faire le ménage, il y avait des éclaboussures de bouffe partout sur les murs, euh, enfin, c'était c'était ni fait ni affaire, les chiottes étaient dégueulasses. Bref, j'ai dû absolument faire passer une entreprise de nettoyage, le gars n'a jamais voulu nettoyer l'appart, hein. donc il a perdu sa caution, les 300 balles, parce que euh, j'ai fait venir quelqu'un qui m'a fait le ménage dans tout l'appart. Et le mec, il me mentait, il me disait « Non, mais c'est ma soeur, elle a dû passer, elle va repasser, etc. » Ça a traîné. Donc, euh, il y a un moment, euh, j'ai je, je piqué sa caution et j'ai fait faire les, les trucs. Mais pendant ce temps-là, bah, n'empêche que la porte, la l'état, elle, elle est dégueulasse, bah, il faut refaire, il faut rafraîchir. Parce que le, la première impression, quand tu rentres l'appartement, s'il euh, y a des traces sur les doigts, que c'est pas propre, euh, et voilà. et souvent, il y a un petit coup de peinture à refaire, il y a deux, trois, trois deux conneries à, à changer, et ça, tu passe passes vite une journée ou deux à chaque changement de locataire. Euh, ça ne coûte pas forcément beaucoup d'argent si tu fais toi-même, mais euh, bah, c'est toujours un pot de peinture par-ci, c'est toujours un, une petite facture de chez Le Roi Merlin ou de chez Bricodepot en plus, donc voilà, du temps et de l'argent. Et ça, c'est des trucs que j'avais pas budgété on va dire, euh, dans, dans mon business plan. Je savais que j'allais avoir plus d'emmerdes qu'en achetant des garages, hein, parce qu'à l'époque où j'ai acheté l'immeuble, j'avais déjà 54 garages. Donc, j'avais une bonne idée du temps que ça me prenait euh, des... des problème potentiel qu'on avait dans la relation locative avec les locataires de garage. Je savais que j'allais en avoir plus dans l'immeuble, mais je ne savais pas que j'allais en avoir beaucoup plus. Je n'avais pas estimé le volume d'ennui et le volume de temps non plus à y passer. C'est important, c'est très important. Donc quand je dis que le budget a dérapé, c'est notamment à cause de ces cabines de douche-là où euh, en fait elles sont… Euh, moi je trouvais ça sympa au début parce qu'il y a des petits jeux sur le côté, je me suis dit oh, « ça doit être agréable, il y a des jacuzzi, machin, j'aimerais bien avoir ça chez moi ». Et en fait, ça, ça, ça, ça, ça s'adverse, ce sont des grosses merdes, il n'y a pas de truc à dire, pas d'autre truc à dire. Donc les locataires, euh, bah, au final, euh, ça casse euh, et donc comme ça casse, bah, c'est plus étanche et donc je me suis retrouvé en fait à avoir des problèmes. Dans le deuxième étage, ça fuyait au premier et dans le premier ça fuit au deuxième et donc j'ai dû changer deux cabines de douche et pas le choix parce que ça commence à... enfin voilà ça, ça fuyait donc ça pouvait dégrader les, les plafonds et donc à terme me poser des gros soucis quoi. donc c'est chaque fois ça me coûtait 1700 2000 balles ça dépendait un petit peu de, de ce que je faisais installer euh, j'ai eu un store qui est bloqué donc il y a fallu changer le moteur c'était 500 balles le chauffe-eau en panne il a fallu le remplacer c'était 546 j'ai eu une VMC qui était il y avait, il y avait, le, il y avait le truc pour le, la VMC mais il y avait rien derrière il y avait pas le, il y avait pas le tuyau il y avait pas le, il y, avait pas le, il y avait pas le moteur. Donc, forcément, bah, la salle de bain euh, c'était une pièce aveugle, donc euh, ça s'est mis à pourrir, ça sentait pas bon, donc il a fallu poser tout ça. Bref, c'est que des petits frais en fait qui sont accumulés. Et puis, bah, bon en balan, euh, mon budget de 1000 euros par an, on est plutôt passé à 5, 6, 7000 euros par an. D'accord, donc euh, ça a vraiment bien dérapé. Et puis, bah, euh, quand on dit euh, on achète un immeuble on est chez soi, bah, moi c'était vrai, mais qu'à moitié parce que la porte verte là en fait elle m'appartenait pas et le chemin. Qui, euh, qui dessert en fait, la propriété du, du vieux con d'à côté, m'appartenait pas non plus. Et quand la, la porte elle, elle a cassé lors d'une tempête, eh bien, il n'a jamais voulu la réparer. Ce qui fait que bah, mes locataires n'avaient plus de porte, en fait, ils avaient juste la porte de l'immeuble qui donnait sur le chemin du voisin pour rentrer dans l'immeuble. Dans dans dans dans dans Et puis cette porte-là, eh on s'est toujours fâché parce qu'on n'a jamais réussi en fait, à, à se mettre d'accord sur qui devait faire les travaux, elle lui appartient, c'est à lui de faire les travaux, il n'a jamais voulu, il voulait que je paye. Donc je n'ai pas fait. Et donc quand je parlais d'estimation du volume de temps, du volume d'ennui, eh bien je me suis rendu compte en, en comptant en fait les journées que j'ai passées à gérer mes parkings, à gérer mon immeuble, que bon en mal an, sur l'année je crois 2016, euh, j'ai passé 5 semaines quand même à faire des cuisines, à aller voir les artisans, à faire les locations. 5 semaines, donc 5 fois euh, des semaines de, de 35 heures hein, euh, pour gérer les 4 appartements qui étaient seulement à 40 minutes de, de chez moi. Et que ça me prenait en fait deux fois plus de temps que de gérer euh, 100 garages à plus de 2 heures de chez moi. D'accord Parce que entre temps, j'avais racheté deux lots de garage. Donc, je me suis dit bah, c'est un petit peu compliqué quoi, parce que j'ai des dérapages financiers mais j'ai aussi des dérapages sur mon temps. Et il euh, y a un moment, bah, mon temps, c'est quand même euh, euh, ce qui est pour moi le plus précieux, hein, au-delà de l'argent, je préfère avoir plus de temps et moins d'argent. Euh, et donc, euh, je me dis, bah, merde, l'immeuble, ça me crée du, du stress, ça me crée des, des émotions négatives et en plus, ça me prend du temps. Donc euh, fais bien attention à chiffrer tout ça et c'est pour ça que je partage mon expérience, c'est pour que tu puisses euh, voilà, en bénéficier. Donc prévois des grosses réserves de cash, d'accord prévois un an de loyer au minimum euh, pour bah, voilà, si tu as une salle de bain à refaire, si tu as une cuisine à refaire, si tu as des petits trucs que tu n'avais pas prévus, il faut avoir ces réserves de cash là parce que c'est n'est pas euh, quand les travaux tombent qu'il faut aller voir la banque. Parce que quand tu as une fuite de douche, il faut que l'artisan euh, dans la semaine se soit réglé quoi, parce que ton locataire, tu vas lui dire bah, « arrêtez de prendre des douches ». Le mec qui me dit Bah oui, je veux bien, mais je me lave pour une semaine. Alors les locataires, je les ai, ils allaient chez leurs parents, mais ils ne vont pas faire des allers-retours chez les parents pendant un mois à aller prendre des douches ailleurs. Il y a un moment, il, la, le truc il fuit ils vont prendre des douches dessus, et donc ça va te niquer le plafond d'en de, bas. Enfin, voilà, donc il faut vraiment être très très attention à avoir des caches pour faire les travaux. Alors travaux, on vérifie systématiquement tous les. Voilà, quand on parlait du technique, il hein, faut vérifier tous les éléments les éléments de chauffage, vérifier que ça marche les éléments de plomberie vérifier qu'il y a de l'eau, que les châteaux fonctionnent bien, que les chauffe-eau chauffe, il faut chiffrer l'entretien courant, d'accord Pour moi, si tu chiffres entre, voilà, entre 1 et 3 de la valeur de l'immeuble tous les ans en entretien courant, d'accord Si moi, ça vaut 170 000, 1 c'est entre 1700 à 3%, 5 et des bananes, d'accord Moi, je suis monté à 3 mais ça se trouve, bah, peut-être que ça aurait été 3 les premières années, ensuite je serais descendu à 1, à 2, mais bon, voilà, chiffre entre 1 et 3, je pense que es dans la, on est dans la bonne enveloppe. Les mauvaises surprises, tu peux les inclure dedans et puis fais passer des pros. D'accord Moi, c'est vrai que si j'avais fait passer, en plus d'Etienne, si j'avais fait passer un couvreur, si j'avais fait un plombier, un exercice, sans doute que j'aurais revu mes, mes, mes, mes, mes projections de financières à la baisse, que j'aurais pas eu mes 8% de rendement et que du coup, j'aurais négocié où je serais allé voir ailleurs. D'accord Mais j'étais trop optimiste en fait sur l'entretien et sur les travaux. Alors, tu as bien compris que moi, la relation locative euh, avec les, les cas sociaux de l'immeuble, j'avais pas que les cas sociaux à la fin, je suis monté sur des, des jeunes vraiment bien. Euh, bon, j'avais toujours les deux connasses du rez-de-chaussée qui me, qui me cassaient les pieds, mais bon an, mal an, euh, ça me plaisait pas, d'accord. Et donc, il y a un moment, je me suis dit, je vais couper mes pertes, et peu importe combien je perds. C'était tellement euh, malsain pour moi en termes d'émotions, d'accord, de stress, d'anxiété, de temps passé, de, de, de, de, voilà, de, de, de malheur en fait, j'étais juste pas heureux en fait à gérer ce truc-là, que bah, mettre un prix pour arrêter ça... Bah, j'étais prêt à le faire, d'accord Et peu importe que ma perte, elle était de... Elle, bon, elle est de 20 000, mais euh, ça aurait été 30. Je pense que j'aurais fait ça aurait été 35, ça aurait été pareil, d'accord pour, pour moi, et à un moment, euh, être heureux, ça vaut plus que n'importe quel argent du monde, d'accord Donc, j'ai voulu couper mes pertes parce que je me suis rendu compte que... Bah, ce que j'avais acheté ne correspondait pas à mes attentes, je pensais acheter un, un cheval et puis bon, en fait, je me suis retrouvé avec un âne, mais c'était mon point de vue, hein. c'est juste parce que voilà, j'ai mon point de vue, Le, je sais que Sylvain qui a acheté l'immeuble, il en est très content, mais c'est juste qu'on n'a pas les mêmes attentes, lui euh, voilà, euh, bon, il m'a saigné en égo, mais ça il a eu raison, hein. il a fait une meilleure affaire que moi, et il, a, il en a profité, de, il, il a profité de tout ça, il a bien eu une raison. Euh, voilà. Mais bon, moi d'un autre côté je suis content parce que certes j'ai eu une perte, mais cette perte a fait que déjà on arrêtait les frais. d'accord. Je, je suis devenu heureux. Et puis ça m'a fait aussi prendre conscience que j'ai pu acheter d'autres trucs. Parce que la banque, la perte, elle s'en fout. Elle, ce qu'elle voit, c'est que ben, ce qui rentre, et ce qui sort tous les ans. Donc si tous les ans, j'avais des pertes de moins 5, moins 6, moins 7 000 euros de trésorerie tous les ans où j'étais forcé de remettre dedans dans la SCI, la banque, est-ce qu'elle m'aurait prêté pour acheter les 216 garages à Rennes Je ne pense pas. Et pourtant, les 216 garages à Rennes, une fois que ce sera plein, bah, pour moi, ça représentera à peu près euh, 2000 euros de loyer net de charges et d'impôts tous les mois. L'immeuble, avant que je touche 2000 euros net par mois, il aurait fallu que j'attende déjà 20 ans et puis même... Euh, c'est juste pas possible en fait, il aurait fallu que j'en achète 2, 3, 4 immeubles pareils et à chaque fois euh, j'aurais jamais eu le cash flow en fait tous les ans comme peut dégager un lot de un lot de garage traditionnel comme je peux en, en trouver euh, à, à, au moins au rythme d'un par an. Donc voilà, au, au final je regrette pas du tout ma décision, je pense que c'était la bonne en fait de, de couper mes pertes et d'encaisser de, euh, les, les 20 mille euros de, de, de, de, de, bah, de pertes en fait et puis de, de continuer pour pouvoir trouver de meilleurs investissements en tout cas qui correspondent plus à mes attentes. Je ne dis pas ce que j'ai fait, c'était mauvais, c'est juste que ça ne correspondait pas à mes attentes. Par contre, ça correspond tout à fait aux attentes de Sylvain, qui a racheté l'immeuble... Comme il était intéressé qu'on s'était mis à peu près d'accord sur le prix, euh, malheureusement en fait il y a eu un souci euh, au terme de l'achat puisqu'en en fait il a entamé une procédure de divorce et euh, comme il était marié euh, sous le régime de la communauté, il a fallu d'abord que le divorce soit prononcé pour qu'il puisse euh, créer euh, sa SI tranquillement et euh, qu il ait, enfin, que sa, sa femme n'ait euh, aucun intérêt en fait dans, euh, dans la SI et donc on a décalé euh, l'achat la, de l'immeuble, c'est pour ça que ça a pris en fait plusieurs mois puisque euh, de mémoire, je pense que je l'ai mis en vente dans l'hiver 2018 et ça a été signé quand, enfin dans l'hiver 2017 et ça a dû être signé en janvier 2018. Donc voilà, j'ai patienté plusieurs mois. Puis ben, pendant ce temps-là, il y a eu des rebondissements, notamment une, la locataire, les deux nanas du rez-de-chaussée, qui ben, ont signalé en fait qu'il y avait une alors là, je ne sais pas si on voit, mais sur le mur du fond, là, en fait, il y a de l'eau qui s'est infiltrée, donc ça coulait le, le long du mur. Ça a même coulé aussi au, au niveau du duplex, donc sur la partie haute du duplex. Donc ça, forcément, c'est pas des bonnes nouvelles. Et de mémoire, je crois que voilà, on a resserré encore un peu la vis au, au niveau du prix pour, pour faire passer ça. Euh, donc voilà, et peut-être que c'est de ma faute et que j'aurais dû faire passer un couvreur, effectivement, quand... Euh, euh, euh, voilà, quand j'ai acheté, euh, ce qui me fait dire aussi que j'ai été manipulé et que euh, le bon vendeur était vraiment un vendeur de tapis, c'est que quand Étienne est venu, en fait, il n'a visité que deux appartements sur les quatre. Et comme par hasard, c'était des deux appartements qui n'étaient pas concernés par les toitures, d'accord C'est-à-dire que, euh, bah, comme ça, il n'y avait aucun risque en fait que s'il y avait déjà des soucis dans les toitures que moi j'ai pas vu, par exemple, eh bien, Étienne lui étant venu, euh, bah, en fait, il a visité que des appartements au rez-de-chaussée et puis au, euh, au premier étage, ce qui fait que, bah, s'il y avait des traces, eh ben, bah, il était dans la capacité de les voir parce que, bah, le vendeur il avait pas montré en fait les appartements qui étaient sous sous toit. Donc, est-ce que c'est de la manipulation ou pas de la manipulation C'est fait exprès, pas exprès bah, ça fait que se rajouter on va dire, à la, la, la longue liste des choses qui, euh, qui, qui avec le recul, en fait, auraient dû me taper dans l'œil, mais bon, bah, voilà, à l'époque ça ne l'a pas fait. Donc, bon, j'ai pas fait devenir de venir de couvreur ni d'autres artisans quand j'ai visité l'immeuble, parce que voilà, j'ai toute confiance en Etienne, je sais qu'il fait du bon boulot et que, voilà, caca, il aurait, il aurait fait les choses à la va-vite. Mais bon, moi je suis quelqu'un qui ne veut pas embêter les gens, et donc c'est vrai que j'ai passé août, mais si c'était à refaire, je ferais passer un ou deux professionnels de, de la couverture, parce que c'est quand même quelque chose qui extrêmement cher, là Sylvain il a déboursé je crois à peu près de 26 000 euros pour refaire la couverture. Et autre rebondissement qu'il y a eu entre le, le, le divorce et la, et la vente, et eh bien en fait c'est un courrier de la commission de sur surendettement pour les deux nanas du dessous là, donc elles commençaient à avoir du mal à payer leurs charges, le, le loyer était à peu près payé par la CAF mais il restait un petit supplément plus les charges d'électricité, et puis euh, voilà elle disait non on est en train de chercher des aides à la mairie, machin vous inquiétez pas, on va, on va, on va trouver de l'argent. Je voyais que ça ne venait pas et un beau jour je reçois courrier de la commission de surendettement du mans pour mademoiselle Nana, locataire du logement veuillez nous adresser l'ensemble des dettes de cette personne pour que voilà on puisse étudier son dossier vous avez interdiction de lui demander quoi que ce soit en termes de loyer sur tout ce qui est consommation d'électricité consommation d'eau etc donc moi j'avais déjà une dette année qui, qui, qui, qui, qui s'accumulait et j'étais pas bien avec ça et puis je me dis voilà oh là, mais là pour le coup la vente elle va capoter, quand le gars il va apprendre que le locataire elle est en dossier de surendettement, il va jamais, il va se rétracter de la vente et tout. Et puis en fait je décroche mon, mon téléphone, je dis bah non mais écoutez vous pouvez pas faire ça, euh, qu'est-ce que c'est ce bordel, vous vous foutez en surendettement, euh, euh, ça, ça va pas. Et puis en fait elle me dit que elle s'en va. Et alors là, pff, gros soulagement parce que bah forcément plutôt que d'aller traîner en deux ans à devoir expulser ce, cette locataire-là et puis bah moi que la vente minimum ne se fasse pas, et eh bien j'étais pas plus mal en fait à me dire « bon bah ok, il euh, y a des dettes mais à la limite je préfère faire un trait euh, sur 500 balles et puis on n'en parle plus et, et on y va quoi ». Euh, donc la locataire, quand je vois le, quand je visite l'appart, quand elle fait l'état des lieux, c'était n'importe quoi. Le placard, là, en fait, il était cassé, euh, il y avait euh, donc c'était l'appartement où il y avait les, les infiltrations d'eau, donc euh, la fenêtre du haut, on pouvait même plus l'ouvrir parce que le plafond s'était affiché, c'était affaissé. Donc, euh, bah, d'un accord avec l'acheteur, je, je, je lui ai fait faire un coup de peinture partout euh, où, où il n'y aura pas les futurs travaux, c'est-à-dire ceux où il y a eu les problèmes d'eau et puis euh, là où il y avait la pose de la nouvelle cuisine. Là à droite, on voit bien qu'elles euh, ont pas la, la, la porte d'entrée, euh, c'était ni fait ni à faire, puisque c'est. Enfin, ils ont fait n'importe quoi, c'est n'importe comment, alors je sais pas comment euh, Sylvain s'est débrouillé tout ça, mais euh, au final, euh, il aurait mieux fallu ne rien faire plutôt que de faire ce qu'elles ont fait. Bref, voilà des, des gens avec un, euh, des, des locataires euh, où il ça, n'y ça, a, a pas grand chose dans le ciboulot et euh, c'est ni fait ni à faire. En tous les cas. Euh, une grosse leçon que je peux te donner et que j'ai tirée, c'est que, en fait, l'impatience à investir provoque de mauvais choix. D'accord C'est-à-dire que moi, j'étais impatient de trouver un immeuble pour pouvoir faire marcher l'effet de levier et m'enrichir plus vite. Puis, bah, ben, au final, j'aurais mieux fait d'attendre X mois supplémentaires ou X années supplémentaires plutôt que de m'embarquer dans un truc, en fait, qui, au final, m'a fait perdre de l'argent. Et ce que je me rendais pas compte à l'époque, parce que je j'avais pas été encore dans les chaussures d'un vendeur, mais un immeuble c'est difficile à vendre, d'accord Donc si toi tu es en prospection d'immeuble, etc. Ne pompe pas la tête, il y aura, te, tu as des concurrents, mais tu es sur un marché de niche, donc tu as tous les moyens et tu devrais absolument négocier ce que tu achètes, parce que bah, c'est vraiment pas. Bon. C est, c est, ça peut prendre plusieurs mois à vendre, hein. c'est pas euh, un appartement, c'est pas un studio en plein centre-ville de Paris, ça prend du temps. D'accord Donc, comme on est sur un marché de mise, que les, les, les montants sont importants, tu dois absolument faire toutes les étapes, tout, suivre tous les conseils que je t'ai donnés avant d'acheter quoi que ce soit fuit euh, aussi les manipulations du vendeur, hein, euh, tout ce que moi j'ai pu subir, ça a été extrêmement bien fait, hein, puisque le, le vendeur là, euh, euh, a pas forcément caché les choses, mais toutes les petites surprises qui se sont accumulées entre le moment où on s'est mis d'accord sur le prix, et ce qui est sorti au compromis, ce qui est sorti entre le compromis et la vente, et ce qui est sorti le jour de la vente, bah, au final ça fait beaucoup, quoi. c'est-à-dire que ce qui est sorti par exemple au compromis, je crois, c'était que en fait il y avait les locaux du rez-de-chaussée qui étaient encore à destination commerciale, d'accord, c'est-à-dire que c'était censé être des, des locaux commerciaux qui avaient été transformés en habitation, et le vendeur n'avait pas fait les démarches pour euh, faire la transformation. J'avoue que moi, je ne les ai pas fait non plus, mais au moins, quand, quand il a fallu que je vende, ça a été stipulé dès le compromis de vente, donc le, le vendeur était, enfin l'acheteur était prévenu qu'il aurait ce changement de destination à faire. Euh, les décennales, ça c'est un truc, c'est pareil, euh, on en a sorti deux ou trois, euh, enfin on en a sorti une ou deux, le jour de la vente, on m'a dit « Ah bah oui, mais telle boîte, euh, ils ont fait faillite, on n'a pas les retrouvés les décennales, machin etc. » Ça n'a même pas été annexé de, à l'acte de vente de, quand moi j'ai acheté. Et les décennales, on me les a réclamées quand moi j'ai vendu Et j'aurais dit « Bah écoutez, moi on ne me les a pas donné. Et là, les notaires, ils étaient stupéfaits en fait que les décennales, vu que l'immeuble avait été rénové, elles n'avaient pas été annexées au premier acte de vente. Donc forcément, après, moi, ils ne pouvaient pas me réclamer parce qu'ils ne pouvaient pas être sûrs que je les avais d'accord, et ce qui était le cas. Moi, j'ai donné la décennale que j'avais, et puis, bah, le reste, j'avais pas. Mais c'est quand même embêtant quand l'immeuble a été rénové, je sais pas en 2014 ou euh, 2013 ou 2012, bah, que quelqu'un qui achète en 2018, il nous reste encore 50 ou 50 décennales sur les menuiseries, sur l'intérieur, sur la plomberie, sur les machins, et puis que qu'en bah, en fait, euh, il n'est pas ces garanties-là, quoi. Donc euh, voilà, ça c'est partie des, des, des surprises, des manipulations, même petite que voilà quand Étienne est passé, il a pas pu voir les appartements sous toiture, enfin, voilà, des, des des trucs comme ça ou euh, le vendeur euh, qui, qui arguait euh, que le DPE mettait qu'il y avait de l'amiante la, sur la toiture et en fait euh, le vendeur il dit « c'est n'importe quoi, ça a été refait, il n'y a pas d'amiante, il n'y a pas d'amiante » sauf que bah voilà, moi bien gentil, j'ai quand même signé l'acte de vente sans savoir s'il y a de l'amiante ou pas euh, voilà, est-ce que je crois le vendeur, est-ce que je crois le DPE bon voilà, donc tout ça, ça, ça, ça fait un, un certain nombre de trucs où bien embarqué dans ma décision d'acheter en fait j'ai pas pris le recul en disant « bah non stop, on arrête » Là, ça devient n'importe quoi, il y a ça, ça, ça qui n'était pas stipulé dans le compromis de vente. Du coup, soit on voit le prix, soit on arrête le ce truc. Et donc, c'est pour ça aussi, prends du recul. Et si tu sens voilà, qu'il y a un vendeur ou un agent immobilier qui te met un peu trop la pression, ou tu as des surprises qui reviennent régulièrement, des petits trucs, mais qui sont quand même dérangeants et qui, au final, peuvent, par l'accumulation, te faire changer de décision, il ne faut pas hésiter en fait, à taper deux points sur la table et dire « "Bah Non, écoutez, ça, ça n'a pas été acté. » on renégocie re ou on arrête, et ça c'est une de mes erreurs, j'aurais dû, euh, dû faire ça. Alors euh, pourquoi rendre à perte Donc ça je te, je te l'ai dit, euh, pour couper toutes les mauvaises émotions qui, euh, bah, qui m'ont assailli en fait pendant toute la durée où j'étais propriétaire, et euh, la perte elle vient bien de quelque chose, elle vient d'une accumulation en fait de frais euh, qui, euh, qui ont débordé. Et donc on va regarder un petit peu la différence entre ce qui était prévu à la base et ce que je pensais acheter, et puis bah, là, les points où ça a dérapé, donc sachant que bah, je t'ai déjà expliqué un petit peu comment ça avait dérapé mais on va utiliser Renta STI pour que tu puisses voir en fait comment j'ai calculé ma perte, parce que bah, c'est bien beau d'annoncer un, un, un chiffre de 20 000 euros, il y a un moment, je sors pas de mon chapeau, d'accord, j'utilise Fantasy pour le, pour le faire. Et donc, on va euh, tout de suite passer sur ce logiciel. Alors, euh, donc on se retrouve sur Fantasy, avec les données que j'ai présentées euh, au début. Euh, Petite précision, donc là ce sont les loyers euh, qui, euh, que, que j'ai pratiqués, donc avec le potentiel de 15 000 euros, mais on n'a jamais été euh, sur ces, ces potentiels de loyers ici. Euh, et on va aller tout de suite mettre les bons en fait, loyers, c'est-à-dire que ici, là, euh, ce que j'avais préparé en orange, ce sont les loyers que j'ai réellement encaissés. D'accord, donc je vais les mettre ici tout de suite euh, afin que euh, ce soit pris en fait, dans euh, les calculs. Euh, donc voilà, taxe foncière, pas de surprise, euh, PNO, pas de surprise. On reviendra aussi sur une hypothèse où, euh, comme la, le, la relation locative ne me convenait pas, euh, j'ai aussi regardé avec les agences du coin à la fin. Je me suis dit, bah, plutôt que revendre, si je, je, fais, je délègue la gestion, combien ça peut me coûter, etc. Donc voilà, euh, forcément, avec les loyers, les vacances locatives en moins, ça aurait fait baisser déjà naturellement mon rendement. Voyons voir les charges. Alors les charges. SCI, notamment, on peut déduire les déplacements. Donc, moi j'estime que je fais à peu près une quinzaine de déplacements par an là-bas, si ce n'est un peu plus. Euh, les coûts de la SCI, on passe en charge les coûts, de, les coûts de, de vente. La CRL, oui. Et alors là, on arrive sur les travaux d'entretien et de rénovation. Donc, en première année, j'ai dépensé 6400 euros. En deuxième année, j'ai dépensé 5380 euros. Et puis, j'ai tous les frais liés à la vente euh, plus les frais euh, courants, et donc euh, voilà, je, je vais tout rentrer. Hop, alors oui, j'avais pas rentré ça à la base, c'était pour te montrer euh, si ça n'avait pas dérapé, combien est-ce que ça allait me, me coûter. Alors, si ça dérape pas et que mes charges sont correctes, en fin d'année 3, d'accord, avec les loyers encaissés tels que machin, euh, combien ça m'aurait coûté D'accord, je revends mon immeuble, hein, mis, euh, je le revends 153 000 euros, qui est le prix auquel je l'ai revendu, d'accord Donc là, je te passe les calculs complexes que Renta SCI fait, puis on va la regarder tout de suite dans le, la revente, à combien est-ce que je m'en tire Je revends au bout de 3 ans, si je reste sur mes, mes statistiques de base, etc., je n'ai pas une grosse perte, hein, je perds 2500 euros. Donc, s'il n'y euh, a pas de dérapage au niveau des travaux, que tout est, euh, que tout est acté correctement, je me sors avec une, une opération quasi nulle. Alors, certes, j'ai investi, euh, je sais pas combien, de, euh, au moins deux ou trois mois de boulot sur les trois ans euh, à faire les travaux, à faire les visites, etc. Mais, on n'est pas encore trop dans le rouge. Quoi. Là où ça dérape, c'est quand on va additionner toutes les charges. D'accord. Plus les vacances locatives, euh, plus tous les, les frais, on va dire, pour vente, euh, aussi bien les frais d'emprunt que les frais de, de diagnostic, euh, les DPE, etc. Et là où ça aurait été carrément euh, très nocif, c'est si on, on prend en fait tous les travaux que Sylvain a, a alignés, c'est-à-dire la toiture pour 26 000, une douche et une cuisine. D'accord Parce qu'il a forcément, il euh, y avait, avait d'autres travaux à faire. D'accord Moi je me suis arrêté là, mais euh, lui, il aurait pu tout à fait, euh, il aurait pu tout à fait euh, aller plus loin. D'accord Donc euh, là, on arrive déjà à un total de 18 000 euros euh, de, de pertes. D'accord Donc c'est assez énorme. Et puis. Et puis dans les charges, il faut pas rajouter, il faut rajouter aussi tous les frais que j'ai eu en fait, euh, dans l'année de la, la vente, d'accord, donc au final, euh, les frais sur vente ont représenté la moitié de mes dépenses euh, dans la SCI euh, en année 3, et plus, voilà, tous les, euh, voilà, les problèmes de, de douche, de, de fuite, euh, etc., et donc c'est comme ça qu'au final... Au total, on arrive à 20 866 euros de perte voilà, euh, sèche, de trésorerie. Ça fait un trou dans ma MyCy de quasiment 21 000 euros. Euh, et donc, euh, bah, ça fait bien, bien mal aux fesses de, de se séparer de ça. Mais euh, dis-toi que... Voilà, Si j'avais continué bon an, mal an, sur ce qui était prévu, etc., j'aurais pu repasser en trésorerie positive assez rapidement, mais ça, ça aurait été vraiment que si tout était parti comme sur des roulettes, c'est-à-dire que j'avais reloué sans vacances locatives, etc., mais pour que je reloue bien, correctement, au bon prix, sans vacances locatives, il aurait fallu que j'aligne les travaux. Donc voyons voir maintenant si on, on, on regarde ce parce que, parce que si j'avais dû... voilà, Parce que moi, j'avais fait ce calcul-là, il hein, y a un moment, je me dis, bon, voilà, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'aligne les travaux donc, est-ce que j'aligne 31 000 euros de travaux, 32 000, pour faire la toiture, la douche, la cuisine D'accord Qu'est-ce que ça m'embarque vers quoi Ah, bah tiens, là je passe de 20 000, je passe à moins 40 000 de trésorerie, d'accord bah Forcément, il faut que, que j'aligne tout ça. Euh, et donc je mets encore, euh, là on arrive en année. Alors, quelle année on est On a 9 ans. 9 ans pour retrouver ma trésorerie. Donc c'est quand même pas mal, avec revente, hein, donc ça veut dire que si je ne si je revends pas euh, mon résultat annuel de trésorerie pour repasser en positif sans, sans, le, sans le fruit de la vente, hein, on arrive à 13 ans, donc remettre de l'argent sur la table, ça veut dire que je ne repasse pas en positif avant 13 ans, quoi, Donc il me reste encore 10 ans à tenir, alors que c'est un truc qui me, qui me saoulait comme pas possible, et si on prend l'hypothèse de dire bah voilà, euh, je mets 8% de mes loyers euh, pour, euh, pour les frais de gestion, mais en réalité, les 8%, c'est juste quand c'est loué. Et pour les bails, ils prennent grosso modo un mois de loyer supplémentaire. Donc, ça ça m'aurait pas coûté 8%, ça m'aurait peut-être coûté allez, 12%, à peu près 2000 euros, on va dire. Qu'est-ce que ça donne bah Forcément, je, moi, je suis soulagé du stress, je n'ai plus la gestion de location à faire, mais ça, ça va me plomber encore plus mes résultats. Mes résultats, euh, résultats c'est-à-dire que là, pour repasser en positif hein, sans, la, sans la revente, là, on arrive au bout de... tac tac tac tac, tac on revient au bout de 17 ans pour repasser en résultat positif. C'est-à-dire que j'ai tellement creusé de déficit que j'arrive à 17 ans. Et ça, ces 17 ans, c'est si jamais je n'ai pas d'autres nouveaux travaux qui me tombent dessus. d'accord Donc tu comprends pourquoi euh, j'ai pris vite fait la décision de, de m'en séparer, parce que c'est soit stop ou encore. Est-ce que je continue à réinvestir dans un truc où je n'avais pas prévu de réinvestir autant et de me dire « mais je me retourne quand ?»« Je me retourne dans 13 ans, je me retourne dans 17 ans à avoir des, des, des, des, des trucs positifs. Est-ce que je suis capable de tenir pendant autant euh, tout ce temps ?» Un, un truc à bout de bras qui me plaît pas, Bon, bah, la réponse, tu, tu l'as compris, c'est non. Mais par contre, moi, ce que je t'engage à faire, c'est effectivement de, de vraiment bien regarder et de faire toutes tes hypothèses. C'est-à-dire, est-ce que euh, je, je mets en, en gestion plutôt que de revente Est-ce que je fais les travaux à minima Est-ce que je les fais bien euh, Est-ce que j'ai un coût d'opportunité C'est-à-dire qu'en gardant ce, cet investissement-là, est-ce que ça ne m'empêche pas d'en faire d'autres qui seraient plus rentables Est-ce que je ne pas plus heureux à faire d'autres choses Bref. Quand tu es dans cette situation-là où tu dois revendre avec perte et fracas, il faut absolument se poser les bonnes questions. Donc voilà, un petit peu. Et donc moi, à revendre à 153 000, et eh bien euh, voilà, grosso modo, euh, je me suis retrouvé à avoir euh, quand même des gros, gros trous euh, dans la raquette. Euh, voilà, à peu près 20 800 euros, si on va regarder euh, correctement, 20 866 euros. Donc merci à pour nous aider à tous faire tous ces calculs assez facilement et prendre aussi des bonnes décisions basées non pas sur... Des je dirais que peut-être que je perds tant d'argent. Non, là il y a un moment, il y a un juge de paix, c'est le portefeuille, et c'est comme ça qu'on doit prendre des décisions. Parce que quand on investit dans l'immobilier, on, on investit aussi pas forcément sur des coups de cœur, ça, ça doit plutôt être rationnel, parce que le, le coup de cœur en immobilier peut coûter très très cher. Donc, euh, si on fait un autre point sur les conseils qu'on peut donner en termes de rendement, bah déjà un des conseils que vous m'avez tous donné c'était de pas acheter trop cher. Alors bon, moi ce conseil là je le mets parce que vous étiez des, des dizaines à me dire ne ah, faut pas acheter trop cher. Mais bon, il ne faut pas acheter trop cher par rapport à quoi euh, Il faut pas acheter trop cher, mais il faut encore savoir ce qu'on achète, d'accord Donc c'est toujours le rendement, euh, on, on coupe le, le rendement risque, d'accord C'est-à-dire que j'achète euh, un super rendement, mais peut-être que j'ai beaucoup de risques en face. Ou au contraire, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un rendement qui est très fort et un très faible risque. Là, on est sûr de faire des bonnes affaires, d'accord Mais euh, moi, je pense que j'étais plutôt dans l'équation où j'achetais un rendement moyen, et des risques qui étaient forts parce que projet moyennement ficelé quoi j'ai laissé trop de place en fait trop de points que je n'avais pas, euh, pas vérifié d'accord euh, on revient sur le rendement d'accord pour moi acheter trop cher c'est ça c'est euh, le rendement risque il faut vraiment savoir si tu es en face d'un projet qui est, qui est bien ficelé ou si au contraire il euh, y a des trous dans la raquette et que ça peut déraper. Garder la trésorerie tu l'as vu ça c'est extrêmement important de garder au moins un an, un an et demi de loyer, euh, si ce n'est plus. Hein. Euh, moi, ça ne me dérange pas de garder un an, un an et demi de loyer, voire deux ans sur l'ensemble de, de mes garages parce que je sais que dès que j'ai des travaux à faire, bah, euh, si je peux faire un emprunt, je le fais, mais des fois, je dois faire les accomptes, ça chiffre tout de suite à 40% de la facture alors quand euh, la reine on a envoyé 150 000 euros de, de travaux, bah, 40% de 150 000, tu voilà, as besoin d'avoir la traison. Quoi même si ça te fait un trou de trésor pendant 2-3 mois, le temps que l'emprunt se débloque, mais tu as toujours besoin. Le, le immobilier, c'est c'est consommateur de cash, pas possible. quoi. Donc il faut vraiment que tu sois pas ricrac euh, quand tu quand achètes. Euh, il faut calculer la fiscalité, d'accord Il faut calculer tes rendements, euh, le rendement brut, le rendement net de charge, le rendement net de fiscalité. Bien choisir entre l'IS, bien choisir entre l'IS euh, et l'IR et le LMP, je te donnerai un conseil de vidéo à regarder après celle-là si tu veux. Euh, ne pas acheter trop gros, d'accord, ça, ça revient à ne pas se mettre en faillite. Il faut vraiment que tu dimensionnes ton projet en fonction de ton expérience, de ta capacité financière de ton patrimoine pour vraiment pas aller au tapis et ne sous-estime surtout pas les travaux que ce soit l'entretien ou les travaux de rénovation quand il y en a. Là. Le couple le rendement risque on l'a déjà vu. Euh, une dernière petite série de conseils, déjà moi je te conseillerais et si c'était à refaire pour moi, alors moi j'ai commencé, j'ai acheté j'étais propriétaire de 54 garages à l'époque, mais je pense que c'était pas assez en termes d'expérience et que j'aurais mieux fait d'aller acheter un appart ou deux. Euh, peut-être mieux placé, d'anger, peut-être moins rentable, mais euh, au moins euh, j'aurais déjà appris un certain nombre de choses parce que l'immobilier location et l'immobilier garage, c'est comme l'immobilier commercial, c'est des choses qui ne s'inventent pas. Il y a une base commune, mais euh, il y a quand même des spécificités, et on euh, ne peut pas inventer les choses. Euh, L'avantage, c'est que quand tu fais tes investissements, il y a des choses que tu fais bien et tu t'en rends compte après coup que tu as bien fait, mais c'était du coup de bol, il y a des choses que tu fais mal et tu t'en rencontres un peu le coup et euh, soit c'est de la négligence, soit c'est du manque d'expérience. Donc, il faut absolument voilà, euh, comment aller crescendo et pas tout miser, pas faire all-in d'un coup ou, euh, parce que c'est extrêmement dangereux. Euh, pour moi, le, la, la bonne méthode, ce serait d'investir d'abord 100 000, ensuite 150, ensuite 200 000 et puis bah, on passe à 300, à 400, mais euh, toujours en ayant consolidé ce qu'on a fait au début et être sûr que ça marche et qu'on ait bien compris les erreurs qu'on avait faites et, et qu'on a qu'on invente. Euh, la formation indéniable, il en faut, moi je t'ai euh, coaché, exemple tienne voilà on a monté sa formation investir comme un disant immobilier comme un pro tous les deux donc j'avais euh, toute la réflexion que j'ai pu lui apporter toutes les questions que je me posais j'avais toutes mes réponses etc et, et malgré ça on a vu que le projet j'avais laissé des, des trous dans la raquette et que j'avais pas été bon je pense que j'ai pas fait assez de visites sur le tas aussi euh, que je, si j'avais visité trois fois plus d'immeubles ben, j'aurais peut-être fait trois fois moins de bêtises et ça, ça m'aurait euh, j'aurais évité de perdre 20 000 euros euh, moi je voilà des formations sur le net il y en a plein euh, quand j'ai posé au sondage il euh, y a Plein de noms qui sont sortis parmi les plus connus voilà, Olivier Seban, Florent Fouque, euh, Guillaume euh, de Club Immobilier, euh, on va citer Michael Ferrari, Objectif Livre et Indépendant. Moi, voilà, je connais pas les formations de, de tout le monde, je, sais, je connais très très bien celle d'Étienne parce que je les ai, ai conçues avec lui, donc je m'en porte garant et je sais que si tu as suivi des formations avec moi, que tu as lu mon bouquin, etc., tu trouveras ton compte chez Étienne Moi aussi. Euh, tu trouveras les liens en dessous de la vidéo. J'ai fait des promos euh, de temps en temps. Donc, si un, un, tu veux un code promo, n'hésite pas à me, à me le demander. Ou s'il n'est pas directement euh, inséré dans le lien ou, ou sous, dans la description, mais envoie-moi un petit mail. Il euh, n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, je, je me porte garant de la qualité de ces formations puisque je, je les ai conçues avec lui. Euh, autre question que vous m'aviez posée dans le sondage, c'est savoir si je vais racheter un immeuble. Alors, aujourd'hui, la réponse est clairement non. Euh, même si ça fait deux ans que j'ai tourné la page, que j'ai tiré plein d'enseignements dont je me sers encore aujourd'hui. Euh, C'est vraiment pas mon euh, adage, d'accord. L'immobilier d'habitation euh, pour voir les ennuis que je peux avoir, les ennuis que d'autres personnes peuvent avoir dans l'immobilier. Euh, clairement, on est sur une relation locative qui ne me convient pas. D'accord euh, Mais c'est très personnel. Et je sais que ça, toi, toi peut-être que la location locative dans les garages, le fait de pas avoir de contact avec les gens de, qui t'embêtent pas toutes les 5 minutes, etc., c'est peut-être trop, trop peu de relation pour toi. Je, je, voilà, chacun, se, chacun se, ses envies et tout ça. Donc pour moi, l'immobilier d'habitation maintenant, c'est ma résidence principale. C'est le projet sur lequel je suis depuis un an. Et euh, je préfère euh, voilà euh, euh, me faire plaisir et utiliser ma capacité d'emprunt pour euh, bah, ma famille, euh, comme mes enfants, qu'on ait de l'espace, etc. Qu'on soit dans un cadre qui nous convient tout à fait. Euh, et euh, l'immobilier d'habitation, je laisse ça aux autres. D'accord Moi je vais continuer sur les parkings et garages, j'irai peut-être vers l'immobilier commercial, mais euh, je pense pas que j'irai sur. Euh, je reviendrai sur l'immobilier d'habitation. Après, il ne faut jamais dire fontaine, je ne boirai pas de d'eau », Mais en tout cas, euh, chat et chaud et le froide, je ne suis pas prêt d'y aller. Euh, une des raisons aussi, c'est qu'à l'époque. Euh, comme j'avais que, que 54 garages entre guillemets, euh, j'avais besoin de construire mon patrimoine et de me sentir un petit peu plus en sécurité financièrement. Là aujourd'hui, avec 234 garages, euh, je suis bien. Voilà, j'ai fait un gros gros pain, euh, un gros gros pas, euh, enfin plusieurs pas dans l'immobilier. Euh, je sais que quand Rennes se sera plein, euh, je serai rentier. Euh, donc j'ai voilà, encore 2-3 ans euh, où faut que je tienne, mais. Ah, j'ai plus besoin d'aller vite, donc j'ai pas besoin de forcer à trouver des affaires qui sont moyennes ou qui sont juste bonnes, d'accord. Moi, je vais prendre que les trucs qui sont vraiment excellents. Euh, je, vais, je, vais, voilà, je vais passer à côté de trucs que je vais laisser à, à d'autres personnes parce que, juste, euh, bah, j'ai moins faim, d'accord, tout simplement. Euh, et dans tous les cas, euh, je, moi, je continuerai dans les garages parce que j'ai une équation en tête qui est, qui est la suivante, hein, euh, mais, mais qui est tout à fait personnelle. Hein, ça ne veut pas dire que je dénigre pas les immeubles, je ne dis pas que c'est pas bien, etc. Je dis que ça ne convient juste pas à certains types de personnes, et donc moi. Parce que je me suis rendu compte que ben voilà, euh, le rendement net a chemillé euh, de 8, en fait, on est passé à 3, 4, 5% net de charge ce qui est déjà pas mal mais qui est pas beaucoup et que je peux faire deux fois mieux dans les garages d'accord là l'eau de red, on va arriver à quand ce sera plein à 12-13% euh, de net de charge à Bourges je suis à 25% de net de charge c'est une exception mais grosso modo je suis toujours entre entre 10 et 15% de net de charge ce qui est deux fois mieux que les appartements euh, j'ai quatre fois moins d'emmerdes euh, j'ai personne qui m'appelle le soir parce qu'il n'y euh, a plus d'électricité dans, dans l'immeuble euh, le pire qui m'arrive c'est qu'il y a une serrure qui est cassée, il faut que j'aille la changer. Quand il y a un locataire qui part, de trucs à réparer euh, je peux faire mes locations à distance j'ai pas besoin de faire mes des visites bref c'est beaucoup moins enfin pour moi c'est à peu près 4 fois moins de temps de 2 à fois moins de temps de, de passer aussi donc après tu le fais comme tu veux soit tu additionne euh, 4 plus 2 plus 2 et ça fait un truc 8 fois mieux soit tu multiplies et donc ça fait un truc 16 fois mieux j'en sais rien mais en tout cas, pour moi, je, je m'épanouis beaucoup plus dans les parkings et les garages que euh, dans l'immobilier d'habitation. Et c'est pour ça que je pas, enfin ne retournerai pas dans l'immobilier d'habitation si ce n'est pour moi. Mais par contre, tous les conseils que je t'ai donnés, là, les, les maisons, j'en ai déjà visité entre 15 et 20. d'accord, Et, et, et j'ai toujours pas trouvé. Enfin, je, on a fait des offres sur trois maisons. La dernière, mmh. je, je, je la regrette un peu, mais dis-toi que voilà, ça fait partie de l'expérience et que tout ce que j'ai appris dans l'immeuble, eh peut-être que les 20 000 balles que j'ai payées, ça me sert pour mes garages, ça me sert pour mon futur investissement dans, dans ma résidence principale et que c'est pas de l'argent perdu, d'accord C'est toujours quelque chose sur lequel tu peux capitaliser. Euh, ce, qui, ce qui est débile en fait, ce serait d'avoir jeté l'argent par la fenêtre et de rien avoir appris. Mais non, bah tu vois, j'ai appris plein plein de choses et j'espère que tu l'as vu dans cette, dans, au travers de cette vidéo. Et donc, euh, voilà, je te, avant de t'inviter à regarder une, une vidéo suivante, je t'invite déjà à liker cette vidéo si tu l'as aimée. Euh, je t'invite aussi à la partager, parce que bah, j'ai pris beaucoup de temps en fait, pour, la, pour la faire. Et si tu la partages, si elle est plus vue, et bah, plus de gens en montrera dans les résultats de, de, de YouTube. Donc, n'hésite pas à la liker et à la partager autant que, autant que possible. Et puis, bah, la fiscalité, on l'a vu, c'était quand même vachement important. J'ai un peu parlé de ma SCI, euh, on a fait le calcul là, de ma perte elle est à l'impôt sur les sociétés. Si j'avais fait une perte à l'impôt sur le revenu, c'est encore, encore un calcul différent. Donc je t'invite à regarder cette vidéo qui va t'expliquer pourquoi est-ce que l'immeuble, cet immeuble-là en particulier, je l'ai acheté à l'impôt sur les sociétés et que si ça avait été un autre immeuble, je l'aurais acheté sans doute à l'impôt sur le revenu. Donc ça, ça peut t éclaircir les choses. Si tu ne connais pas te, ce truc-là, je t'invite donc du coup à cliquer et à regarder cette vidéo pour la suite. A très bientôt.